collectif c'est génial quoi. Euh, à plusieurs on fait tellement de. Enfin tout seul on peut faire des belles choses mais pas, pas comme avec un collectif quoi. Donc euh, voilà, arriver à se fédérer, à avoir un projet commun, euh, des objectifs bien précis, communs et tendre vers ça, euh, c'est génial. Moi je trouve que voilà, avoir la chance d'adhérer à un groupement comme le nôtre, ou enfin voilà j'imagine que ça existe aussi dans d'autres secteurs, est... on est porté par ça. où on collecte le lait de nos adhérents et on le revend, on a décidé de se faire connaître, euh, de développer et de permettre à tout producteur qui se pose la question de passer en agriculture biologique d'avoir la possibilité de connaître bio lait et d'adhérer s'il en vit. Les objectifs historiques et qui sont toujours d'actualité euh, c'était donc « La bio partout et pour tous » qui est notre slogan. C'était le même prix pour tous les producteurs, quel que soit leur territoire et c'était une filière équitable et transparente. Ça permet de décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire de notre lait, à quel prix on veut le vendre, à qui on veut le vendre, et en dessous de quel prix on n'accepte pas de le vendre. Alors Biolet c'est un groupement de producteurs qui a démarré en 1994 euh, six producteurs des départements 44 et 56, donc Loire-Atlantique et Morbihan, produisaient du lait bio. Le lait n'était pas collecté en bio parce que pas de collecte possible. Euh, du coup, ils ont eu le courage d'acheter un camion, de mettre leur lait bio dedans et de partir le vendre. Et ils avaient d'entrée de jeu une vision nationale, c'est-à-dire permettre à tous les producteurs qui avaient envie de faire de l'agriculture biologique de le faire et d'adhérer à Biolay. a démarré, c'était donc 6 en 1994. Aujourd'hui, on est 1200 fermes. On a une centaine de clients sur tout le territoire national. Aujourd'hui, on est le premier collecteur de lait bio euh, au niveau national et on souhaite rester le premier collecteur euh, au niveau national parce qu'on euh, estime qu'on est important pour la filière. Et, euh, et, et on va. notre volonté, c'est aussi de, bah, de tirer la filière vers le haut. Le prix rémunérateur si on prend euh, par exemple l'année 2017, on est arrivé à avoir un prix euh, payé producteur de 450 euros euh, les 1000 litres donc 45 centimes. Euh, ben ce prix, clairement, c'est un prix qui permet aux exploitations d'investir et aux agriculteurs de se dégager un revenu décent. Moi, en tant qu'administratrice et en tant que productrice de biolet, je ressens vraiment qu'on qu a toujours plaisir à se retrouver entre nous parce qu'on est vraiment porté par un projet différent de ce qu'on a pu vivre avec nos laiteries euh, par le passé. Il y a le côté économique, euh, le, le, la rémunération du prix du lit de lait, mais ça va au-delà de ça. Prix conventionnel, il y a des grosses fluctuations liées au marché mondial. C'est vrai qu'en 2016, où le prix du lait conventionnel avait fortement chuté et était passé en dessous des 30 centimes, nous, on était à 45, ça faisait entre 15 et 20 centimes de différence sur le prix du lait. Donc clairement, en lait conventionnel, quand on est en dessous de 30 centimes, l'éleveur il se lève tous les matins, il travaille 12 heures par jour pour perdre de l'argent tous les jours. c'est d'adapter euh, toujours euh, le volume produit par le groupement et l'ensemble des adhérents euh, au euh, contrat euh, qu'on peut passer avec nos clients et euh, mettre en adéquation en fait, la production et, euh, et, euh, et la commercialisation de façon à ce que le producteur puisse avoir un prix euh, de son lait, un prix rémunérateur. Pour tout ce qui concerne la collecte du lait, on est soumis à un agrément pour collecter du lait bio. Et on est contrôlé qu'il n'y ait pas du lait euh, conventionnel qui soit mélangé avec du lait bio. Donc, euh on est contrôlé à ce niveau-là. Montrer aux consommateurs et à nos clients qu'on travaille bien et qu'au quotidien, en tant que producteur, on fait des efforts. On réfléchit sans arrêt à améliorer la qualité de notre lait. On a pris des décisions fortes au niveau bio lait c'est-à-dire par exemple le 100% France. Le 100% France, c'est tous les gens, tous les producteurs qui ont besoin d'acheter de la matière première pour leur ferme doivent acheter de la matière première française. Euh, voilà, pour euh, une traçabilité française de la, de la filière. La non-mixité aussi, c'est-à-dire qu'une ferme où il y a un élevage conventionnel et un élevage bio, euh, il va avoir 5 ans pour mettre l'ensemble de, de ses ateliers en bio voilà, par souci d'image, euh, tout simplement, et de, de cohérence et de traçabilité. On a la possibilité en tant que producteur de s'impliquer dans la gestion de notre entreprise. C'est nous-mêmes qui prenons part aux décisions. C'est l'ensemble des producteurs qui peuvent, lors des réunions locales, apporter leurs réflexions, amener leurs idées. Et on décide tous ensemble, les producteurs et les administrateurs, de l'avenir qu'on veut donner des orientations politiques et stratégiques qu'on veut donner à notre, à notre groupement. On a pour ça 70 salariés euh, à nos côtés, qui sont là pour mettre en place euh, ben, cette, cette, cette orientation euh, euh, politique et stratégique. Mais c'est bien nous, les producteurs, qui euh, avons la main et qui décidons. En aucun cas, nous, on, on va sur la ferme euh, en disant aux producteurs, il faut que tu passes en bio, que tu viennes à bioler euh, On fait des journées comme celle d'aujourd'hui pour se faire connaître le groupement, euh, pour montrer comment le groupement fonctionne. Mais on, on souhaite vraiment que ce soit une démarche de l'éleveur, parce qu'on veut que l'éleveur rentre dans une démarche d'être acteur. Il faut qu'à un moment donné, il ait envie de venir aux réunions de secteur, il ait envie de venir à l'Assemblée Générale, qui est un, un moment euh, de la vie démocratique de biolay qui est énorme. On, est, on se retrouve 700 producteurs dans la même salle pour prendre part aux décisions qu'on a travaillées en amont dans nos secteurs. Lors de ces réunions, on, on travaille des sujets, on écoute les idées de l'ensemble des producteurs sur des thématiques différentes. Et toutes ces idées remontent en fait au conseil d'administration. Et le consensus, en fait, les idées qui ressortent le plus souvent, ça va donner lieu à des groupes de travail au conseil d'administration. On va travailler tous ces sujets-là et faire des propositions aux adhérents. Et du coup, ces propositions sont validées. Euh, par les réunions de secteur qui suivent. Et euh, si tout le monde est d'accord, eh ben, on porte ces euh, propositions euh, à l'Assemblée Générale. Le gros enjeu en fait, dont on a vraiment conscience, c'est que on grossit beaucoup. Euh, on, on voit en fait que, euh, à chaque fois que le prix conventionnel décroche, il euh, y a une grosse vague de producteurs qui demandent à, à passer en bio et à adhérer à Biolet. Ça fait du coup euh, bah, des volumes qui arrivent euh, à, à, en même temps. Donc, euh, bah, il faut arriver à gérer euh, le fait qu'il y ait des gros volumes qui arrivent. 2018, on a la fin des conversions 2016 qui arrive. C'est 40% de plus de lait qui arrive et qu'il faut commercialiser. Donc, euh, bon, voilà, ça s'anticipe. Euh, les gens qui s'engagent en conversion et qu'on accepte chez nous, on a une période de 18 mois à 24 mois de conversion qui font que ça nous laisse le temps de, de prévoir euh, de façon à ce qu'il y ait des contrats en face. Mais ce n'est pas, pas toujours euh, simple, mais ça se, ça se fait assez bien avec de l'anticipation. Après, euh, le, le gros enjeu pour notre structure et le fait qu'on grossisse autant, c'est que euh, ben, cette, euh, la démocratie et la transparence euh, ben, arrivent à, à rester notre maître mot. En fait. Il y a beaucoup de gens qui disent ben « oui, mais Biolé grossit et à terme, vous allez devenir comme les autres ». Ben nous, non, on n'a pas envie de venir comme les autres. On se dit que c'est vraiment possible, tout en étant vigilant au quotidien, euh, de garder, euh, de garder euh, la main sur la structure. Mais, euh, on est tous là pour faire avancer le groupement. Euh, et, et je crois vraiment que si on est vigilant à ça, il euh, n'y a pas de raison que ça, que ça dérive.